Tout le monde ira au mur car nous avons, que notre destin est décédé d'avance depuis que le prix de nous allons trop au mur. Il n'y a aucun échappatoire pour les échappatoires qu'on nous a testés, pour nous empêcher, pour faire taire notre volonté, pour nous inventer, notre tâter de pour nous contraindre. Qui... Au fond d'elle, ça sent le cadavre. Au fond d'elle, la génération, c'est ça. Elle sait qu'il n'y a plus rien à espérer. Elle a touté au début. Au début, elle a pensé. De sa raison d'être au début. On lui a fait prendre mille chemins au début. La génération a cru vaincre son mal au début. La génération, comme toutes les générations d'imbéciles qui l'ont précédé et qui l'inscrivent, elle a pensé qu'il y avait des choses à dire alors qu'en fait il n'y avait rien à dire, rien à ajouter de plus. Ou alors, une en belle de faux semblants, une ribambelle, une belle d'attitude sans intérêt, une ribambelle de possible et d'aventure dans le possible, une belle d'invention sans intérêt avec beaucoup de blabla autour, une en belle, une ribambelle de plat voilà la vraie définition de notre génération, la ribambelle des blabla, c'est ça le nom de notre génération, la génération de la ribambelle des blabla, rien d'autre à dire que du blabla, et maintenant il va falloir s'arracher à la vérité, maintenant il va falloir s'accrocher à une vraie mesure, pas de mesure que la pure mesure, c'est-à-dire la vraie mesure, et pour des générations et des générations, nous passons pour les porteurs, nous n'allons pas remplir, nous passons, nous passons pour les porteurs, nous n'allons nous allons aller au main, on s'en vient de qu'on y aille et qu'on n'en parle plus, qu'on en fasse même pas état, qu'on fasse, qu'on aille au mur et qu'on en finisse avec toutes ces générations de détonneurs, des générations de pénurie, des générations d'incapables, des générations, et l'un bas pour particulier, de faux travail et de fonds de parole, c'est que en est de plein plat, de générations qui se alors qu'il y a autre chose à faire que plein il y a le mur et plein barre, pas d'alternative, il y une seule route possible, pas un seul chemin, un seul chemin. La tête et sans que les jambes défléchissent, sans que le corps ne s'abaisse, sans que la tête rentre dans les épaules, sans que les bras mollissent, nous irons sans conférir droit comme des i et poids de reculade, car de toute façon, nous savons que la reculade c'est pour de main, la reculade c'est pour les femmes, la reculade c'est pour tous ceux qui ignorent ce fait, qui tentent de l'ignorer, la reculade c'est pour tous ceux qui ont tenté de toutes les manières d'établir notre volonté, la reculade c'est pour tous ceux qui ont pensé, nous éloigner de notre ambition, la seule, il faut en finir avec la reculade, avec les marchands reculants, avec vos obstacles, celles qui mettent des pieds dans notre pensée, ceux qui oh ne pensent qu'à piéger nos actes, oh les plus purs, ils font des de paix, ils des et les sacs se sentent <rire> <rire> <sacs de> <rire> <sacs de> <rire> comme ils